Alors, l'Infolab du CRIJ Rhône-Alpes, c'est une expérimentation que l'on porte avec le soutien du service numérique de la région Rhône-Alpes et initiée par la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. L'objectif, en quelques mots, il est, il est simple, l'idée de, de créer un lieu dédié à la culture de la donnée et de l'information. Et finalement, la, la donnée, pour nous, euh, c'est une manière d'aborder ce qu'on appelle l'éducation à l'information. Pourquoi euh, parce qu'une donnée, c'est un petit peu le niveau zéro de l'information, c'est quelque chose d'assez brut, euh, qui n'est pas éditorialisé, qui n'est pas anglais, et finalement qui va permettre aux jeunes, aux usagers, de construire leur propre information. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet finalement aux, aux personnel d'accueil, aux accueillants des différents lieux, euh, de changer de posture, c'est-à-dire d'informateur, ils vont passer à facilitateur, à médiateur de l'information. Euh, médiateur de la donnée même, et euh, répondre à un besoin qui est assez nouveau chez, chez nos usagers, c'est ce besoin de, de un petit peu d'horizontalité. Donc l'idée en fait c'est que là on recueille en temps réel les données des visiteurs, sur leur représentation des secteurs présents et qui c'est euh, les besoins manœuvre exprimés par les entreprises en 2014. C'est le pôle emploi qui fait ce travail Ici entre... ou euh, Non, en Rhône-Alpes. Et donc on fait une comparaison entre les représentations des visiteurs et entre guillemets la réalité, en tout cas la réalité du pôle emploi. On en fait un troisième travail de comparaison, c'est qu'on a aussi finalement le plan du, euh, du salon, qui est une donnée en soi, qui influe vachement sur une visite, sur les représentations qu'on a. Donc l'idée, voilà, c'est d'inviter les visiteurs à voir un œil un petit peu différent sur leur visite. Pour le Forum Job d'été cette année, on s'est intéressé aux différentes données qui sont dans les offres d'emploi, euh, avec l'idée de pouvoir euh, proposer aux jeunes euh, des critères qui soient plus apparents, euh, qui correspondent à leurs euh, besoins, à leurs attentes, et de faciliter ainsi leur recherche. Euh, du coup, on a, on a créé des, des, des panneaux d'affichage de, sous forme physique qui euh, font apparaître euh, de manière plus évidente que les années précédentes euh, certaines données qui nous semblaient importantes pour les jeunes. Euh, donc, on fait apparaître cette année les différents secteurs d'activité des offres d'emploi avec des couleurs, euh, ce qui permet déjà de, de bien visualiser les secteurs. Et euh, on fait apparaître euh, le nombre de postes disponibles à travers un agrandissement de la taille que prend l'offre sur le panneau pour faire ressortir les secteurs où il y a plus de postes disponibles. On a voulu aussi faire apparaître d'autres données à travers d'autres symboles sur le panneau d'affichage. On a fait deux pictogrammes, un pictogramme qui représente les offres qui exigent le permis donc c'est un petit P qui se voit facilement. Et on a fait un petit D pour toutes les offres qui acceptent des débutants. Franchement, je n'ai pas aimé la présentation des offres. J'ai trouvé ça trop groupé, trop petit, il y avait trop de monde. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est synthétique et que c'est clair et bien expliqué. Alors, bah, j'ai remarqué que les annonces, elles étaient de différentes couleurs. Donc je crois que c'est par type de de jobs en fait et euh, sur certaines en jaune c'est écrit qu'il y a plusieurs jobs euh, disponibles mais c'est vraiment pas mal d'avoir cette indication de savoir combien de personnes sont demandées parce que euh, j'ai vu un truc avec 300 personnes on sait que même si on s'y prend en fin de journée bon, on a toujours nos chances quand même bah, ça me permet de ne pas perdre trop de temps <rire> à regarder ce qui ne m'intéresse pas euh, et puis euh, surtout de cibler directement ce qui, qui m'intéresse du coup. Ce qui est important c'est de rappeler que pour nous l'infolab on n'est pas dans le cadre d'un projet très euh, technologie avec euh, très beau matériel, on est avant tout dans le cadre d'un projet plutôt éducatif, pédagogique euh, qui va nous permettre de revisiter nos postures professionnelles, d'évoluer, euh, de réfléchir à nos métiers, à la manière dont ils ont évolué et, et comment ils vont continuer à évoluer surtout. Et in fine, l'idée c'est bien d'améliorer le service que l'on rend à nos usagers, euh, d'améliorer l'accueil, euh, l'accompagnement qu'on offre, qu offre aux jeunes tout au long de l'année dans le réseau Information Jeunesse.